Mais d'où vient l'idée que les Français travaillent moins que les autres euh, Au hasard, le fait que en France, 4 personnes qui travaillent pour en faire vivre 10, en Allemagne, c'est 5. En Suisse, c'est 6. Euh, dit autrement, si vous voulez, quand vous avez 6 personnes qui se lèvent le matin pour aller ramener le beefsteak par rapport à 4, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez 50% de population occupée en plus. Euh, par rapport à la population générale en Suisse. C'est massif, c'est monstrueux. C'est la différence entre un pays riche et un pays pauvre. Ou en voie d'appauvrissement en tout cas. Mais je m'égare, je dis n'importe quoi, voyons. Pour la sociologue Dominique Méda, la France pourrait se donner pour objectif de faire converger la durée des emplois des hommes et des femmes autour de 32 heures. Eh ben oui, les 35 heures ont complètement foiré. Alors qu'est-ce qu'on fait on passe au 32, ça marche pas, mais c'est rigolo. Mais plus on est con, plus on rit. Ah, mais ils vont me tuer, quoi. On est en 2021 et on est encore là-dessus. Ça fait, ça fait un quart de siècle que vous nous gonflez avec ça. On a eu les 35 heures. Après ça, on a eu le retour de Balancier avec Sarkozy. Maintenant, on va travailler plus pour gagner plus. On a travaillé plus, mais on n'a pas gagné plus. Euh, après, vous avez eu... Hollande, alors là, maintenant, ça va être, on va inverser la courbe du chômage. Donc là, vous êtes gentils, vous avez tous plutôt travailler un peu moins, vous avez laissé de la place pour tout le monde. Et maintenant, on a Macron, vive les campagnes électorales, les gars, vous travaillez pas assez, il faudrait voir à travailler plus. Et en fait, si vous voulez, j'en peux plus, parce que c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment pas le temps, le temps de travail, le problème, c'est le nombre de gens qui travaillent. Et oui, en France, on a un énorme problème, on n'a pas assez de gens qui travaillent. Ouh. Pour être plus précis, on n'a pas assez de gens qui travaillent par rapport au niveau de vie auquel on prétend. C'est ça, parce qu'en soi, euh, si, euh, si, si on voulait vivre plus modestement qu'on le fait aujourd'hui, euh, il pourrait y avoir encore moins de monde qui travaille, C'est pas le problème. C'est juste l'équilibre entre l'effort et la prétention. Là, très clairement, c'est pas équilibré. Euh, et... Euh, et en fait, le fait de regarder les heures travaillées plutôt que le nombre de personnes qui travaillent, ça fait, ça fait deux choses. La première chose, ça veut dire que un, euh, ben, vous vous faites pas du tout les mêmes politiques. Et de deux, euh, et ben, en fait, vous vous rendez compte que euh, pendant que tous ces gens se font semblant de s'écharper, se, se, elle, elle fait encore ça, Dominique Méda, elle est encore en train de dire, ah, regardez, Emmanuel Macron vient expliquer qu'il faut travailler plus, mais non, moi je vais vous dire qu'il faut travailler moins. Et en fait, euh, quand vous laissez la discussion sur ce thème-là, bah, vous oubliez... Et ça, ça fait beaucoup de bien, ça. Hein. De, oh là là, oh, on va surtout pas regarder. ou oh là là, il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Non, mais ça, ça c'est embêtant. Parce que là, si vous voulez, si vous voulez traiter ça, c'est ça, ça demande des, des, des solutions un petit peu radicales, si vous voulez. Alors que 32 heures, c'est tellement rigolo, il suffit d'une petite loi. Pouf, c'est comme ça, et 32 heures, c'est fait. Et puis ça, ça arrange plein de monde. Ça, c'est bien, ça, ça nous fragilise. On se fait dépecer un peu plus. C'est génial, si vous voulez. Le... Et pourquoi est-ce qu'on fait pas du tout les mêmes lois Parce que quand vous regardez le temps de travail, en fait, vous regardez les employés, euh, vous regardez les contrats. Et alors toi, tu vas y travailler plus, tu vas travailler moins. Euh, alors que quand vous regardez le nombre de personnes qui vont travailler, vous regardez quoi Vous regardez les emplois. C'est en fait, c'est fondamental. En France, ça fait un demi-siècle qu'on protège les employés et qu'on laisse détruire, voire qu'on détruit nos emplois. Je vous rappelle que euh, quelqu'un comme Jean Pisani-Ferry qui, euh, a fait, qui a écrit le programme de Macron en 2017, assumait complètement euh, qu'on ait détruit un million d'emplois ouvriers dix euh, ans auparavant de 2007 à 2017, et trouvait absolument normal qu'il y ait un 1 million d'emplois ouvriers en plus qui disparaissent dans les dix prochaines années, dans, entre 2007 et 2027. Euh, C'est ça le truc. Quoi. Le, le, le... Et il trouvait ça normal. Le... On détruit des emplois, mais en revanche, effectivement, on, on regarde, on contrôle strictement euh, les employés. On regarde co combien de temps tu travailles, euh, ce que tu fais. C'est une espèce de dirigisme mal vu. Euh, mais sauf que quand vous faites ça, en fait, c'est-à-dire que vous protégez les emplois et vous laissez détruire, vous protégez les employés, pardon, et vous laissez détruire les emplois. Mais ben, qu'est-ce qui se passe bien, plus ça va, et moins vous avez d'emplois disponibles pour les autres. Et c'est comme ça que plus vous continuez, et puis moins vous êtes personne qui travaille. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez euh, avec encore une fois la France et la Suisse en 1980. C'est le même niveau de vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus riche que l'autre. Aujourd'hui, la Suisse est extraordinairement plus riche que la France. Pourquoi Parce qu'ils travaillent deux fois plus. Oui, parce que non seulement il y en a 50% en plus qui travaillent, mais en plus ils travaillent davantage. La, la, la Suisse travaille deux fois plus que la France à population égale. Bon, ben c'est la différence. Euh, alors vous allez me dire, ah, mais oui, mais euh, comment voulez-vous qu'on trouve tous ces emplois Vous avez tout le chômage qu'on a. Ben oui, mais en fait, euh, on, a, on a créé, on, on, on, a, on a détruit les emplois. On a détruit les emplois, en, en, déjà en les laissant partir, et de deux, euh, en rigidifiant euh, le droit du travail. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Si, au contraire, vous libéralisez totalement. Euh, le droit du travail, c'est-à-dire que euh, vous, vous avez, euh, en, SMIC, en, en Suisse, il <rire> n'y a pas de Suisse. En Suisse, il n'y a pas de SMIC. Pourtant, euh, le, le, le, une caissière suisse va gagner incroyablement mieux, mieux sa vie qu'une caissière française, une fois que vous avez rééquilibré du coût de la vie. Euh, pourquoi bah Parce que quand vous protégez les emplois, et que vous vous assurez d'avoir suffisamment d'emplois, euh, par rapport euh, au nombre d'employés. Ben, les employés ont un pouvoir de négociation, parce que s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aller voir ailleurs. Euh, du coup, vous n'avez pas besoin de rigidifier. Vous n'avez pas besoin de dire combien de temps il faut travailler, combien de combien ça. En, en, en Suisse, c'est incroyable, si vous voulez, le, le, le, vous avez une durée maximale de travail qui à 42 heures. Mais après, selon les entreprises, vous allez travailler 40 heures, il y a plein d'entreprises où vous ne travaillez que 40. Puis chacun fait comme il veut. Ça se négocie. Pourquoi Parce que vous avez une relation équilibrée entre les employeurs et les employés, parce que la Suisse a toujours fait attention à conserver le nombre d'emplois suffisant pour, euh, pour son économie. Alors, ça, ça prend plein de manières différentes. <cười> Moi, j'avais traité ça en 2017, euh, au moment où, où, de la fermeture de l'usine Whirlpool. Quand vous laissez une usine Whirlpool fermé pour aller en Pologne. Et que derrière, on vous dit « Ah, ben oui, mais c'est normal, c'est le jeu, c'est qu'en France, on n'était pas assez compétitif. » On ne peut pas être assez compétitif en France. Euh, vous ne pouvez pas euh, comparer le niveau de vie d'un Polonais et d'un Français. c'est juste pas la même chose. Euh, et que ben, vous avez un bon gros libéral qui va vous dire ah, « ben oui, mais bon, tu ne peux pas à la fois laisser refuser que les emplois partent en Pologne et vouloir toujours ton sèche-linge moins cher. Euh, » Whirlpool est parti en Pologne pour, euh, en gros, euh, faire, j'avais calculé, si vous voulez, euh, vous faisiez une économie de, de peut-être 10 euros euh, sur votre sèche-linge à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, votre, votre sèche-linge, il, il était vendu 10 euros de plus ou 10 euros de moins. C'était de cet ordre-là, je vous le dis de mémoire, je n'ai pas été revérifier l'article, je suis désolé, c'est un truc, c'est un peu une réaction à l'article du Monde là, que, que je vous fais, j'aurais peut-être dû plus le préparer, mais ça m'a trop gonflé. Oui, mais en fait, donc vous économisez ça. Vous avez plein de consommateurs qui, qui derrière, vont avoir leur, leur, leur sèche-linge un peu moins cher. Sauf que euh, le coût social de devoir supporter, en l'occurrence, pierre je crois que c'était quelques centaines, euh, peut-être 500 salariés qu'on a mis au chômage, euh, bah ça coûte incroyablement plus cher que les 10 euros que vous avez économisés sur l'achat de votre sèche-linge. Ça coûte incroyablement plus cher de supporter ces gens qui, euh, qui déjà, vous enlevez, un peu, vous enlevez un peu de leur dignité, et vous l'enlevez deux fois quand après les avoir mis au chômage, vous allez les voir en disant ⁇ Non mais t'inquiète, t'es adapté ⁇ c'est-à-dire qu'ils vont aller en maison de retraite. Euh, les gars, ils sont ouvriers, et là, tout d'un coup, vous allez leur demander de s'occuper de petits vieux euh, Ou quoi, vous allez leur demander de devenir développeur informatique euh... Enfin, je pense que moi, je connais plein de gens qui te regardent comme ça dans les yeux et qui disent bah, T'inquiète adapté. Euh, les petits développeurs informatiques, tu les envoies dans une usine, couper du câble, je pense qu'ils tiennent pas deux jours. Mais en revanche, ils disent que bon bah, non, ils ont qu'à devenir développeurs informatiques. Enfin, il y a un moment, si vous voulez, euh, les, les, les, les gens ne sont pas euh, théoriques. Les gens ne sont pas une espèce de euh, des TR dont on fait ce qu'on veut. Des, les gens ont des histoires, ils ont des capacités, ils, ont, euh, ils, sont, ils, habitent, dans un, ils habitent dans une région, ils n'ont peut-être pas envie d'en partir trop vite de cette région, puis peut-être que même ils aimeraient en partir, mais ils peuvent pas, peut-être qu'ils ont fait l'erreur... D'acheter une maison parce que c'était de la sécurité et que la maison, elle, reste et que les emplois partent et que personne veut racheter leur maison. Du coup, ils sont bloqués. Du coup, ils peuvent pas partir parce qu'ils peuvent pas vendre leur maison parce qu'elle vaut plus rien et en même temps, ils peuvent pas l'abandonner non plus. Euh, ou alors qu'il faudrait qu'ils se trouvent un travail à une heure de chez eux. Et puis, enfin, si vous voulez, c'est pas, pas possible. Si vous voulez, vous pouvez pas recaser les gens. Euh mais voilà, c'est la France. Ça fait un quart de siècle qu'on est dans ce piège où euh, on veut absolument euh, parler de temps de travail et on refuse radicalement de poser la question du nombre de personnes qui travaillent et du coup du nombre d'emplois. Euh, mais parce que poser cette question-là, ça veut dire quoi Ça veut dire remettre radicalement en cause les règles européennes. Euh, ça veut dire remettre radicalement en cause nos, nos partenariats extérieurs. Euh, ça veut dire euh, remettre radicalement euh, en cause euh, nos politiques euh, migratoires. Euh, ça veut dire faire des changements radicaux. C'est pas mal en soi, hein. c'est un peu dangereux. -à -dire il y a des gens qui ne vont pas être très contents des mouvements qu'on fait, mais ça se fait. Il faut jamais oublier que qu'en l'an 2000, l'Allemagne était la lanterne rouge de l'Europe. Si on veut euh, redevenir, retrouver un peu une place dans 20 ans, il, il s'agit de faire ses, ses choix maintenant, qui porteront leurs fruits dans les 10 et 20 prochaines années qui viennent. Il ne faut jamais oublier que les Allemands ont accepté, avec Schröder, euh, de diminuer leurs salaires, euh, de renier leurs prestations sociales. Ils ont fait de la déflation compétitive. Et nous, comme des cons, euh, on a accepté ça. On, on, on, et on s'est fait avoir. Mais, mais, mais vraiment, mais comme des imbéciles, si vous voulez. Et, et c'est pas le problème des Allemands. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Hein. C'est simplement, si vous voulez, on peut pas, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et du coup, vous voyez, moi, je, suis, je suis très en colère, si vous voulez, parce que une, cette espèce d'ectoplasme de, de, de, de Dominique Médard qui vient vous dire « Oh là là, c'est très très mal ce que fait euh, Emmanuel Macron eh », ben, en s'opposant à Emmanuel Macron, au final, elle sert, elle sert encore davantage le grand capital qu'elle prétend combattre, parce que c'est vachement bien de pouvoir avoir un, un système bien ouvert, où on peut faire partir les usines, où on peut, mais elle a 20 ans de retard elle a 20 ans de retard, aujourd'hui, le sens de l'histoire. Il est à l'inverse, il est à la réindustrialisation, elle est à la relocalisation. Et ils l'ont bien compris, puisque c'est ce qui est dans les discours. Alors, ce n'est pas ce qui est dans les faits. Hein. C'est-à-dire qu'entre les discours de Macron et ce qu'il fait, il y a généralement un monde, un océan. C'est-à-dire que généralement, quand il vous dit blanc, c'est qu'il fait noir. On commence à en avoir marre, d'ailleurs. Euh, mais si vous voulez, les gars, vous êtes à la bourre, vous êtes à la méga bourre, aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le travail devrait être à la, à, au fait de, de réoccuper nos territoires, réoccuper notre pays, réoccuper nos friches, euh, réoccuper euh, ré nous, réoccuper nous-mêmes. C'est un truc parce que on n'arrête pas de dire que euh, les Français sont des veaux, qui ne veulent pas bosser, euh, que les immigrés viennent profiter du système. Une partie, oui, mais attendez, quand vous avez Uber qui vient et qui fait sortir, de ces banlieues perdues, que, que, que 20, 25 ans de politique de banlieue n'ont pas réussi euh, on à rien. Pas... Quand Uber arrive et que tout d'un coup, vous avez ces gars qui sortent et qui viennent bosser euh, dans des, des conditions qui sont sous-optimales. Au contraire, si vous voulez, qui travaillent pour, pour, pour pas grand-chose, en fait. Euh, et qui ben, vous vous rendez compte, si vous voulez, que du... des forces de travail, il y en a. Il y en a beaucoup et qui serait mobilisable assez facilement si on faisait revenir les emplois. Mais voilà, pour ça, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on fait depuis 25 ans. Il faut arrêter de protéger les employés et il faut se mettre à protéger les emplois. Alors voilà, ça c'était mon petit coup de gueule du jour. Euh, Inscrivez-vous à l'Investisseur sans costume comme d'habitude. Partagez cette vidéo. Partagez-la parce que c'est vraiment c'est une vidéo. C est, c est, le sujet est vraiment simple, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est il faut arrêter de regarder le temps de travail, il faut regarder le nombre de gens qui travaillent, et là tout d'un coup, vous avez tout qui se débloque. Vraiment, vous, vous regardez le monde d'une manière un peu différente, et, et les trucs où vous avez l'impression que vous êtes bloqué, qu'il n'y a rien qui marche, que où, où vous ne savez pas, où dans 20 ans vous vous dites que ça va être la cata totale, quand vous vous mettez à regarder cette chose différemment, tout d'un coup vous voyez un peu de lumière, et vous savez ce que vous devriez faire, je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire, mais on, sait ce on, on saurait ce qu'on aurait à faire. Donc voilà, euh, et ben moi, il me reste à vous dire à votre bonne fortune.